Oop! <tries> Oop! De krack, pas de cracra pas, cool um pas, pas de pas de coco, pas de cracra pas de coco, pas, <tors> pas de, de bah cracra pas, pas, pas de coco, pas de cracra pas de coco, pas de cracra pas de Pas de coco, pas de pas de coco, pas de craca, pas de coco, pas de pas de coco, pas de coco, pas de pas de coco, pas de tous pas de de coco, pas de coco, pas de de De faut de la crac, et la crac, de un de batte un crac, batte un crac, batte les la c'est pour l'humanité, un peu de vrai, on nous vend du rêve, des managers sorcelés, ouais, des authentiques contrefaits. De eh, eh. Tout n'est pas vrai, tout n'est pas faux, on nous raconte aux infos, des à tops, des histoires à s'endormir debout. Tous les mensonges, comme une éponge, on nous absorbe, des rapides. Il est éliminé, éliminé, tous les vendeurs de bocards. Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, tout est liberté, laissez-les Qui te dit tout va bien, je vais te sauver Laissez-moi rigoler Monsieur, Monsieur Anarchie nous décale Monsieur Anarchie nous dit double plein L'égalité dans dans le but de négocier Le malade, c'est raisonnant Justifié Écoute mon regret. Écoute Écoute Écoute, Écoute. Écoute. Pas de coucou, pas de craque, pas d'héroïne, Il faut légaliser la gang qui a éliminé tous les vendeurs de bugs. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Mais pour qui, pourquoi, dis-moi Les vendeurs intolérants achetant des serments au Vatican pour nous convaincre du contraire. Non, non, non, non, non, non, journaux tout se passe de le commentaire les journaux blâmés de gros titres. Le ciel, la mer et la terre, pas de coco, de crack, pas de de ruiner Regarde mes bras, j'ai jamais, jamais piqué Il faut légaliser la gauche Et, et les Et les tous les lèvres, les lèvres, les lèvres, les lèvres, les meufs Le les les les Leur en Tu comme pas belle